Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, l'éducation. En Afrique, en général, nous avons un système éducatif catastrophique. Et depuis 60 ans, nous n'avons toujours pas trouvé un moyen pour améliorer notre système éducatif. Le problème, c'est que dans 30 ans, la population africaine sera près de 3 milliards. Or, aujourd'hui, notre système éducatif n'arrive toujours pas à satisfaire les besoins de la population en termes d'éducation. Et lorsque je parle d'éducation, je parle bien sûr d'éducation scolaire. Mais si nous n'arrivons pas en fait à satisfaire ce besoin-là aujourd'hui, comment allons-nous faire pour satisfaire ce même besoin dans 30 ans Surtout lorsque la population sera presque le double. Dans cette vidéo, justement, nous allons parler d'un outil très très intéressant et important qui pourrait révolutionner cela, en tout cas qui pourrait nous aider à améliorer notre système éducatif, mais surtout à alphabétiser beaucoup plus d'enfants en Afrique. Je vais parler bien sûr de l'intelligence artificielle. Avant de continuer, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver. Ça risque vraiment d'être très intéressant. Et surtout, de partager cette vidéo avec vos amis et euh, me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Avant de voir en fait ce que l'intelligence artificielle peut apporter à l'Afrique, il faudrait quand même comprendre un peu est ce que c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un logiciel informatique qui a le but de de simuler l'intelligence humaine. La première notion d'intelligence artificielle a été abordée en 1950 par un mathématicien qui s'appelle Alan Turing. Celui-ci, à cette époque-là, commençait déjà à se poser des questions, à savoir est-ce que l'intelligence artificielle pourrait-elle devenir un jour consciente L'intelligence artificielle aujourd'hui occupe vraiment une place très très importante dans plusieurs domaines. Il occupe déjà une place dans les industries mais aussi dans le domaine de la médecine. Par exemple, les GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook et euh, Amazon utilisent les intelligences artificielles pour améliorer de plus en plus leurs algorithmes. Nous pouvons prendre comme exemple d'intelligence artificielle un logiciel qui a été créé par IBM qui s'appelle Watson. Watson, aujourd'hui, est dans plusieurs domaines d'activité. D'une part, Watson est utilisé dans le domaine de la médecine. Il est utilisé surtout pour détecter des tumeurs, des cancers, même au stade initial. D'autre part, Watson est utilisé dans des entreprises et s'occupe du service client. Il permet en fait de répondre à toutes les questions que les clients posent à l'entreprise. Et si maintenant nous utilisons un logiciel similaire à celui-ci pour l'éducation en Afrique, cela pourrait vraiment révolutionner l'éducation tout simplement. Mais surtout, aider les Africains tout simplement à apprendre les enfants à lire et à écrire. Maintenant, pourquoi intégrer l'intelligence artificielle pour améliorer l'éducation Premièrement, l'intelligence artificielle peut facilement assimiler les programmes éducatifs. Il peut parfaitement apprendre aux enfants à lire et à écrire grâce à des jeux éducatifs. Également, enseigner les enfants, donc les apprendre à lire et à écrire tout en amusant les enfants. Avant de partir, je vous invite vraiment à me laisser un commentaire pour me dire en fait ce que vous en pensez à propos des intelligences artificielles. Et surtout, si vous avez d'autres idées pour améliorer l'éducation en Afrique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche surtout pour ne pas perdre les, les prochaines vidéos qui vont sortir tout simplement. Sur ce, je vous dis à très bientôt et merci pour votre attention.